Salut à tous et bienvenue sur Vision Tech. Et si aujourd'hui 18h55, on parlait de l'Apple Watch et du tactile. Bienvenue sur Vision Tech. surtout n'hésite pas à lâcher ton plus beau like, t'abonner, nous rejoindre sur cette chaîne et c'est parti pour cette astuce Apple Watch WatchOS 7. Vision Hightech, l'accessibilité au bout des doigts pour tous. N'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos dernières vidéos. Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui les amis, on va voir comment regarder l'heure sur sa montre sans voir. Et ça tombe bien puisque regardez, ici c'est une canne blanche. Comme vous savez, une personne à canne blanche ne peut pas voir sur son écran ou sur sa montre. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment regarder, comment écouter, comment regarder l'heure sans voir par le biais du, du tactile le Tap-Tic engine. Alors, le Tap-Tic engine, pour qui, pourquoi Eh bien, si vous êtes en réunion, ça peut servir même à vous qui n'avez pas de problème visuel, vous êtes en plein rush, vous avez envie de savoir l'heure, grâce à ce tuto astuce Apple Watch, WatchOS 7, vous allez pouvoir ressentir l'heure par le biais du tactile. Cédric, merci à toi pour cette petite intro ultra sympathique. C'est parti les amis. Comment ressentir l'heure sur son poignet, ça va être ultra simple les amis. Vous avez votre Apple Watch. Vous vous dirigez tout de suite dans le centre de contrôle. Alors lorsque vous avez VoiceOver d'allumé, vous faites glisser deux doigts du bas vers le haut. Et vous allez activer cette fonction. Vous allez tout de suite activer le mode silence. Une fois ceci fait, vous vous revenez sur votre iPhone et vous entrez dans l'application Watch. Une fois que vous rentrez dans Watch, vous cherchez l'option horloge, Exercice bouton. qui se trouve juste après exercice. Horloge, bouton. Vous entrez. Affichage 24 heures. Alors, une fois que vous êtes entré dans horloge, vous allez activer. Heure. Heure tactile. Vous allez donc activer heure tactile. Heure tactile. Que va faire l'heure tactile, les amis C'est parti Lorsque l'Apple Watch est en mode silence, maintenez deux doigts sur le cadran pour ressentir une version tactile de l'heure. Lorsque VoiceOver est activé, touchez deux fois pour ressentir les heures et les minutes, touchez trois fois pour ressentir les minutes uniquement. Une fois que vous avez activé cette fonction, heure tactile, heure tactile. à l'intérieur vous allez retrouver cet écran. Trois options les amis, trois Heure tactile activée. Vous activez ce bouton. Sélectionnez. Chiffre. Vous avez donc chiffre. Succinct. Succin. Morse. Et Morse. Alors, ceci, si vous avez compris la solution pour Morse, mettez-moi ça en commentaire parce que, alors, de mon côté, j'ai rien capté, j'ai rien compris. C'est dingue. La Watch émettra une vibration longue toutes les 10 heures et une vibration courte chaque heure qui suit. Vous ressentirez ensuite une vibration longue toutes les 10 minutes et une vibration courte chaque minute qui suit. Ce qui veut dire que une fois que vous avez tout activé là-dedans, que vous êtes positionné sur... sélectionné chiffres. chiffre, chiffre. Succinct. Et succins sont pratiquement la même chose. Approche. Vous n'avez plus besoin de votre iPhone. Tout simplement, lorsque votre montre s'allume, vous allez taper... Deux fois rapidement avec un doigt. 19h03. Ici, on est à 19h03. En tapant deux fois avec un doigt rapidement, j'ai eu une grosse vibration et neuf tapes. Et trois petits tapes. Ça veut dire que j'ai eu une grosse vibration pour me dire 10. 9 petits tapes pour me dire 9. 19. Et trois petits taps pour me dire trois. Voilà les amis comment lire l'heure tactilement sans avoir besoin de regarder votre montre. C'est une astuce ultra géniale pour toute personne qui est qui veut être à l'heure ou qui en a marre d'une réunion. Ou qui au milieu de beaucoup de personnes, vous voulez pas faire claquer votre voice over. 19h04. Que tout le monde profite de l'heure. Alors utilisez le... Tactique Engine, le mode tactile de l'Apple Watch, qui franchement, je trouve ça ultra génial. Avoir l'heure en mode vibration sur votre poignet, c'est plus qu'extra, c'est extra génial. Imaginez-vous en réunion. Oui, allô, vous êtes là, oui. Et là, vous voulez savoir l'heure tranquille. Je vais vous poser la montre à côté du micro. Écoutez. Ensuite, tout simplement, vous repositionnez votre main par-dessus votre montre. Elle va s'éteindre toute seule. Ici. 19h05, les amis. 19h05. Exact. Sans regarder, sans avoir besoin de voir. Aujourd'hui, c'est le cas de mon côté. Donc, impossible... À regarder ma montre, étant donné que problème visuel oblige. À vous de jouer. Dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo dans la barre des likes, au niveau des commentaires et surtout, partagez cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour une prochaine. Salut à tous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt. Salut à tous.